Salut l'artiste ici Costal. Dans cette vidéo, ce sera une session in progress qui signifie que je vais travailler sur un morceau que je suis en train de terminer. Terminer, ça ne veut pas dire que je vais le sortir pour autant, parce que tout comme tous les artistes professionnels, tous les producteurs de musique, on va finir beaucoup plus de morceaux que ceux qu'on va sortir. Dernièrement, enfin, j'ai vu ça pour plusieurs artistes comme Michael Jackson pour le, son, son le meilleur album de tous les temps. Je ne sais plus combien de morceaux avaient été faits pour finalement sélectionner, je ne sais plus, 11 ou 12 pour l'album. Mais là, dernièrement, j'ai les chiffres clairement en tête, pour le duo anglais Disclosure, ils ont pour leur dernier album, ils ont fini 200 morceaux pour en retenir... Je crois voilà à peu près 11 un truc des gens et voilà tout ça pour dire que je vais travailler sur des morceaux qui vont pas forcément sortir par la suite le, le choix de sortir un morceau va dépendre de différentes questions que je me pose et je, non je peux les, je peux les dire déjà maintenant je reviendrai de façon dessus plusieurs fois mais en gros et à un moment donné, dans le processus où, je vais, où le morceau aura été assez travaillé, assez abouti pour que je décide si je vais le sortir ou pas, et si je décide de ne pas le sortir, il ben, y a certaines choses que je ne vais pas faire dessus, parce que ça ne vaudra pas la peine, comme par exemple un, un mix parfait, faire le, le, le mix final, le mastering, c'est des choses qui ne vont pas être faites, et, et peut-être même travailler sur certains détails, je ne vais même pas arriver à ça sur certains morceaux quand je saurai assez tôt que je ne vais pas avoir envie de sortir. Ce qui n'empêche pas que la matière soit recyclée pour d'autres morceaux, que ces morceaux-là soient remixés par la suite pour, des, pour donner un résultat que je vais avoir envie de sortir. Mais en gros, les trois questions que je vais me poser à un moment donné, quand le morceau aura été assez travaillé, c'est... Première chose, est-ce que c'est un bon exemple de ce que ce morceau veut être. Si ça ne te parle pas trop, on, on, ce sera plus clair dans, dans les prochaines vidéos, probablement quand on verra vraiment dans le processus que ça donne. Est-ce que ce morceau est un bon exemple de ce qu'il veut être Est-ce que j'aime ce morceau Et est-ce que ce morceau est dans un style que j'ai envie de sortir en ce moment Il faut que la réponse soit oui à ces trois questions pour que j'aille jusqu'à... De sortir et si la réponse est oui à ces trois questions, et que je décide de sortir le morceau, il y aura tout un, un protocole en particulier que ces morceaux là vont suivre pour que je bah, qu'ils arrivent vraiment à leur état final afin qu'ils soient publiés. Voilà, maintenant, puisque je travaille hors ligne en ce moment dans le, cet espace que je peux exploiter pour la musique parce qu'il n'y a pas internet, et eh ben je peux pas utiliser. L'outil Trello, l'application Trello qui marche que en étant connecté à Internet, que j'utilise pour organiser tous mes projets musicaux. Et c'est là aussi qu'il y a la liste des morceaux sur lesquels je travaille en ce moment. Je les ai aussi sur mon ordi, évidemment, dans un dossier, donc ça, je sais où j'en suis. Mais dans Trello, il y a aussi la liste des choses à faire par rapport à la dernière session d'écoute que j'ai faite. C'est pas grave, je vais travailler avec Note sur Mac pour l'occasion et je vais faire la session d'écoute que je fais avant de travailler sur chaque morceau. En fait, je vais exporter, désolé pour le reflet, c'est pas très classe, hein, la vidéo, les vidéos ce ne seront pas d'une qualité ouf pour l'instant, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Je vais donc faire une session d'écoute, parce qu'à chaque session, à chaque fois que je travaille sur un morceau, je vais exporter le morceau à la fin de la session, et il va reposer un certain nombre de jours avant que je revienne dessus pour faire une autre session. Et si j'ai envie de continuer à travailler dessus, je vais écouter l'exportation. Donc je ne serai pas dans Ableton Live ou quel que soit le, le logiciel que j'utiliserai. Je vais écouter l'MP3 normalement depuis Trello directement. Là, je vais le faire depuis le Finder. Et je vais, à la fin de la session d'écoute, à la fin de l'écoute, je vais faire une liste de quelques idées à essayer, à des choses à faire. Qui, et cette liste va être mon point de départ. Je vais partir de là pour la prochaine session. Voilà. Entrons dans le vif du sujet. Et généralement, là, je, je suis un peu... Euh, je ne suis pas parfaitement organisé actuellement parce que je m'étais mis en vacances euh, les deux dernières semaines. Et j'aurais dû commencer à travailler... Euh, comme il faut, à partir de cette semaine, lundi, là, on est vendredi, et j'ai été un peu chamboulé par euh, voilà, le niveau de fatigue, et j'étais un peu distrait, j'avais du mal à, à me concentrer sur, sur mon travail, et j'avais des trucs à régler personnellement, avant d'être en condition de, de travailler comme il faut. Et donc, normalement, chaque début de semaine... Ou oh, attends, je ne sais plus, je crois que je fais ça plutôt le samedi, généralement. Soit le samedi, soit le lundi. Je vais décider sur quel morceau je vais travailler pendant la semaine, quel morceau je vais travailler pour les finir. Et donc là, je n'ai pas fait ça, donc je vais prendre le premier de la liste, qui est le... Dans les dix 10, les 10 derniers sur lesquels j'ai bossé, c'est le... Celui qui a reposé le plus longtemps, en l'occurrence depuis le 25. Et là, je me rends compte que je n'enregistre pas l'écran, donc je vais arrêter l'enregistrement pour lancer l'enregistrement de l'écran. Voici le morceau sur lequel je vais travailler, je vais faire la session, je vais faire d'abord une session d'écoute, là on voit le nom du projet, le numéro, pour l'instant il n'a pas de... Ah oh, oui, il a un titre, image. Et le SP avec le numéro, c'est le numéro du splurge, les numérote depuis que j'ai commencé cette méthode. Ça fait euh, deux ans maintenant, non, ça fait plus. J'avais fait les 13 premiers il y a... En 2017, après j'ai eu un blackout. Pendant un an, j'ai rien foutu. Et bref. Donc ouais, bref. Numéro 715. Juillet 24. Le 24 juillet, c'est la dernière session que j'ai faite. Et à chaque, on voit ici dans le, le dossier, j'ai fait que deux sessions dessus en fait. Il y a eu une première session le splurge que j'ai fait en juin. Et j'ai retravaillé dessus en juillet. Donc là, ça va être la troisième session au total. Et voilà, on va l'écouter, on va écouter tous les MP3. Et à la fin de l'écoute, je vais noter, je vais faire une liste des choses à faire. Aujourd'hui, dans tes songes, ou demain, face à toi, tu ne verras qu'une des cent mille images de moi. Thank you. Ok, donc il s'est passé un truc intéressant, c'est que une des choses extrêmement importantes de ce processus, c'est les sessions d'écoute, et en particulier la manière dont on va écouter. On appelle ça une écoute directe, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'appliquer à écouter ce qui sort des haut-parleurs ou du casque, et éviter d'écouter nos pensées par rapport à ce qui vient dans, par rapport à la musique ou nos pensées qui peuvent être absolument n'importe quoi, genre, tiens, il faut que j'aille acheter du pain ou il faut que j'envoie un message à telle personne. Tout ce genre de trucs qui peut arriver à n'importe quel moment de la journée dans notre esprit, y compris quand on travaille sur la musique. Donc, pour, pour nous aider à faire ça comme il faut, l'écoute directe, on peut s'appliquer, se discipliner à à se concentrer sur les sensations, sur notre respiration, c'est un peu la méditation, on peut se concentrer sur notre respiration, on peut se concentrer sur les sensations dans le corps, sur un de nos sens en particulier, on n'a pas besoin de tout faire en même temps, ça peut être tout en même temps si on veut, mais ça peut être un seul sens. Si on se concentre que sur le, notre « oui », ça peut nous aider de fermer les yeux, on sera plus facilement concentré sur, sur ce qu'on entend, et… Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la première écoute pendant que j'étais en train d'enregistrer le, le playback pour la vidéo, et après coup j'ai réalisé merde, j'étais pas du tout en écoute directe. Et l'idée qui est en sortie de la première écoute, qui est sortie de la première écoute, c'est que on, on peut entendre qu'il y a deux morceaux en un finalement, et la deuxième partie, elle a été créée dans la deuxième session la dernière que j'ai faite, et la deuxième en absolu sur ce morceau. Je sais même plus d'où c'est sorti. Mais donc, la conclusion après la première écoute distraite, c'était que, bon, on va oublier la première partie, on va garder juste la deuxième, parce que ça me semble plus intéressant, et je verrais bien un rappeur ou une chanteuse, je sais pas, quelqu'un poser sa voix dessus. Pas forcément moi, pas forcément du français à voir. Et... C'est l'idée qui, qui est sortie de la première session d'écoute. Mais après, je me suis dit, merde, on va quand même l'écouter en écoute directe. C'est comme ça que ça, ça fonctionne et, et j'ai envie de, bah pour moi-même déjà, mais après pour la vidéo, pour les gens qui vont regarder ça, c'est beaucoup plus juste de faire, pardon, de faire les choses comme il faut. De faire les choses comme il faut et, et voilà, j'ai fait une deuxième écoute et voici ce qui en découle. C'est important aussi de ne pas prendre notes pendant qu'on écoute, mais vraiment d'attendre la fin du playback pour prendre les notes. Généralement, la liste que je vais faire, c'est des choses très précises auxquelles je peux répondre par oui ou par non, qui sont des choses que je vais pouvoir faire éventuellement à la prochaine session. Alors, je vais d'abord écrire juste un feedback général, qui n'est pas une chose à faire, mais une impression. C'est que Première partie. Parce que là on a deux morceaux, donc je vais vraiment les, tra je vais les traiter différemment. J'étais en train de réfléchir au début. Est-ce qu'on peut en faire un morceau? Ça, ça se fait assez couramment d'avoir euh, au moins un changement drastique dans un morceau. Il y a Kendrick Lamar, c'est pas le premier qui a fait ça, j'imagine, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Chacun a plein d'autres. Où on a vraiment, Il y a comme un flip du morceau, à la deuxième, enfin, il y a une deuxième moitié du morceau qui est assez différente du premier, mais c'est présenté en tant qu'un seul morceau. Et je pourrais faire ça, mais je pourrais aussi ne pas faire ça. Et Là, en l'occurrence, je vais plutôt partir sur l'idée de ne pas avoir les deux morceaux en un, mais de faire deux morceaux séparés. Et la première partie, what it wants to be, qu'est-ce que ça veut être Ça serait, vu que je pense à la synchronisation, je pense souvent maintenant à sur quel genre d'image la musique que je fais pourrait aller. Et là, vu que la première partie est assez dark, euh, ouais, ce serait un morceau, morceau à proposer, un morceau. Pour une collection de pour une collection de morceaux plutôt dark à proposer à une librairie musicale. Chaque j'ai d'autres trucs dans la même veine avec le même genre d'instrumentation aussi en mode assez dark. Et donc je pourrais avoir une petite collection à proposer qui pourrait aller du coup sur des scènes qui résonnent avec ça, qui vont être assez obscures, plutôt de nuit peut-être, euh, mystérieuses, ou en tout cas presque peut-être criminelles. Enfin, il peut y avoir plusieurs contextes, mais dans l'ensemble quelque chose d'assez dark. Donc si on pense dark, on pense à la nuit. Ça pourrait être même la série allemande dark, pourquoi pas. Et donc là, c'est un avis, un avis général sur qu'est-ce que la première partie pourrait être, la deuxième partie. Instru pour rappeur ou rappeuse, pourquoi pas. Chanteur, chanteuse. Et voilà, un truc important, je vais le mettre déjà là, c'est garder la partie finale du kalimba pour la deuxième partie aussi, à faire revenir plus tard. Parce que j'ai remarqué, tout ça en plus c'est des trucs, enfin la première chose que j'ai mis pour la première partie à utiliser pour une collection à proposer à une librairie musicale, à la première écoute que j'ai fait j'ai pas eu cette idée et j'ai pas non plus l'idée j'ai pas fait gaffe justement à la première écoute puisque j'étais pas attentif j'ai pas entendu que pendant la transition de la première à la deuxième partie il y avait le kalimba qui jouait d'une certaine manière et c'est que à la deuxième écoute en étant en écoutant de manière active que j'ai entendu ça et que j'ai réalisé waouh c'est assez cool avec la deuxième partie sauf qu'après ça disparaît ça revient plus donc ça fait déjà un truc à faire. Deuxième partie, reprendre la partie finale de Kalimba, qu'on entend dans la transition de A à B. Pour la rejouer plus tard sur la partie B, évidemment. Et en principe, ce que je fais, c'est que je mets... J'évalue le temps que ça va me prendre pour faire ça. Ça, c'est deux minutes. C'est vraiment juste en faisant un copier-coller de, de la partie du kalimba plus tard dans la... dans la... partie successive de la deuxième partie. Si on veut le deuxième morceau, en l'occurrence, qu'on a là, puisqu'on a deux morceaux, euh, plus ou moins. Et... Ce qui est intéressant, enfin, noter, évaluer le temps que je pourrais passer dessus. Je suis gêné parce qu'il y a quelqu'un dans le jardin. Euh, C'est utile parce que, en fait, tout ce système que j'utilise, il est pratique quand on n'a pas, pas beaucoup de temps également. Et d'une part, tu vois, si, je, si là j'ai un truc de prévu après, je peux faire une session d'écoute, si j'ai Internet mobile, ou si j'ai ma musique sur mon téléphone, je peux faire la session d'écoute en, en trajet, dehors, dans les petits moments de, de blanc, comme ça, de vide, quand je fais la queue au supermarché, quand je suis aux toilettes, par exemple. Je pourrais faire une session d'écoute et faire une liste de choses à faire pour la, la session suivante. Je peux faire ça en cinq minutes. Là, ça prend beaucoup de temps parce que je fais la vidéo en même temps puis j'y pense beaucoup plus. Et le fait d'avoir le temps entre crochets que j'évalue, le temps que ça pourrait me mettre de faire chaque chose listée, ça fait que si genre... Si j'ai une liste de 10 choses devant moi et que je n'ai pas le temps d'évaluer, ça va, ça va me submerger parce que je vais me dire « Waouh, j'ai énormément de trucs à faire pour cette session. » Déjà, d'une part, je ne suis pas obligé de tout faire. C'est un point de départ. Mais ça va, voilà, si on a une longue liste, ça va nous sembler être un projet énorme et ça peut stresser. Et si on n'a pas un certain temps devant soi, on ne va pas se mettre à le faire. Alors que si j'ai une liste de 5 choses et que les deux premières elles prennent une à deux minutes, bah, je sais qu'en 5 minutes, je peux lancer mon projet faire ces deux petites choses, et j'aurais avancé. Donc, voilà un des côtés pratiques de cette... un des aspects de cette méthode. Maintenant, si je fais, je fais finir la liste des, des idées que j'ai pour cette session. Qu'est-ce que j'ai eu comme idée Oui, la deuxième partie. Non, en fait, voilà, simplement euh, exporter de... Enfin... Créer deux projets Ableton différents pour les deux morceaux différents. Ça, ça va me prendre rien du tout. Deux minutes, il y a surtout du temps d'attente pour le... Mais non, même pas exporter juste le projet, c'est le... Faire un save as, c'est du, ça prendra une minute. Comme ça, je pourrais pas travailler séparément sur les deux, les deux morceaux. Et peut-être même, d'ailleurs, que je vais créer, créer une nouvelle carte sur Trello pour partie B. Parce que ça va, être, ça va être des projets différents à partir de maintenant. Ça prend aussi une minute. On va faire deux minutes parce que je vais lister aussi les avec liste avec to do list avec checklist et importer les exportations mp3 euh, après il y a des choses je sais que j'avais fait une session d'écoute avec un ami chez qui j'étais qui fait aussi de la musique et il a on, on a eu des des trucs intéressants à noter, qui sont notés dans Trello, mais que je ne les ai pas ici. Euh, de tête, je me rappelle que première partie créer un layer sur le snare une fois sur deux. Donc ça, en gros, ça veut dire, pour le jargon, si tu ne connais pas, un layer, c'est une couche. Donc le snare, c'est la caisse claire, là, ça, ça c'est pas tout à fait une caisse claire, mais bref. C'est ce son qui vient répondre au kick, à la grosse caisse. Et il joue tout le long, c'est tout le temps la même chose, tout le temps le même snare, il n'y a pas de variation. Donc pour ajouter une variation, on va créer une fois sur deux, il y aura un son supplémentaire au même moment. Ça n'a pas besoin de, on va dire, créer, d'ailleurs, sur le snare, du type organique. Un sample organique, organique donc ça va être un son. Ça peut être, je sais pas, ça peut être moi qui tape sur un objet. C'est juste un son que j'ai enregistré, un son qui vient de la vraie vie, qui n'est pas un sample d'une batterie que j'aurais déjà à disposition. Ça pourrait l'être, hein, là c'est juste une idée. Peut-être que je vais faire autre chose. Et ça, ça va me prendre. Deux minutes, le temps de trouver un son, d'ajouter un petit effet. Deux minutes, c'est long hein, quand on sait ce qu'on fait. Ça devrait suffire. Et on peut éventuellement faire une deuxième écoute si on, on pense qu'on a oublié des choses. Mais je ne vais pas le faire là, pour pas que ça prenne trop de temps. Il faudra que je reconfigure mon truc. Reprendre les la liste sur Trello. Voilà, ça suffira. Pour les prochaines vidéos, je vais m'appliquer à avoir. si j'ai déjà une liste avant. Il faudra que je fasse des vidéos en montrant Trello aussi. Là, c'est un peu compliqué vu que j'ai pas la connexion. Euh... Ouais, Je me débrouillerai pour faire des sessions avec une connexion Internet en dehors de, de cet espace-là. Sur ce, ça va aller pour cette vidéo. Je vais faire une vidéo différente où je vais faire les choses que j'ai listées ici. Et à bientôt.